Salut tout le monde Il y a un an, à peu près jour pour jour, j'étais comment dire, en pleine composition écriture de mon prochain album. Un an plus tard et un Covid plus tard, cet album est terminé. Il part en pressage dans quelques jours. On est en train de vérifier les fichiers graphiques. Pour tous ceux qui ont contribué via Ulule, euh, merci encore. Euh, J'ai toutes les contributions qui sont en train d'être faites. Ça avance. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous rappeler quelque chose au sujet d'une des chansons de cet album. Cette chanson, elle s'appelle « Des milliards d'êtres humains ». J'en ai fait une vidéo euh, dans laquelle je vous proposais de venir enregistrer avec moi des chœurs, des percus en studio. Comme vous le savez euh, le Covid est passé par là et il n'y en a qu'une petite partie d'entre vous qui était inscrit qui ont pu se déplacer. Certains sont venus quand même. Et pour les autres, j'avais dit, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres projets avec cette chanson. Euh, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Eh bien aujourd'hui, il va être l'heure de sauter justement, parce que je pense que je vais en faire un clip de cette chanson. Alors la chanson en question, elle s'appelle « Des milliards d'êtres humains ». C'est ça que vous entendez en fond sonore de cette vidéo. Et euh, je pense que je vais en faire un clip. Et pour ça, je vais avoir besoin de vous. Alors comment ça va se passer bah, Tout simplement, si vous êtes intéressé, vous allez prendre contact avec moi. Je vais vous donner un lien pour pouvoir écouter la chanson et vous allez devoir vous filmer dessus en faisant absolument ce qui vous passe par la tête. Soit vous chantez, Soit vous jouez du tambourin, hein, soit vous jouez de la guitare, soit vous... Voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez vous filmer en passant l'aspirateur, en faisant votre footing, en allant faire des courses, en chantonnant la chanson, peu importe. Dans la voiture, vous braillez... Euh... Oh, j'ai failli me casser la gueule. Bref, vous faites ce que vous voulez. Soyez fou. Moi, je récupérerai toutes ces images et j'en ferai euh, un petit clip qui sortira au moment de la sortie de l'album. Donc. Euh... Mars, avril, euh, je pense. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous m'écrivez à cette adresse mail. C'est l'adresse de 507 heures. Et comme je viens de vous l'expliquer, je vous enverrai alors euh, le lien pour écouter la chanson. Je vous demanderai évidemment de garder la chanson et le lien euh, euh, pour vous. Parce que l'album la, n'est pas sorti et j'aimerais pas que la chanson circule pour l'instant. Voilà, donc ça sera un clip qu'on va faire ensemble, qui marche bien avec l'esprit de la chanson hein, de toute façon. Et puis je trouve que ça a du sens aussi, ça va se trouver en mars, début d'année 2021. Avec un peu de chance, le virus sera derrière nous et on pourra à nouveau être ensemble. Et c'est un peu ce que je dis dans la chanson. Donc ça serait cool, ça ferait écho à la chanson. Voilà, donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos images, j'ai besoin de vous qui vous éclatez sur la chanson. Faites ce qui vous passe par la tête, soyez fous